Amazing Tata tu.. Tu peux le ban, on s'en fout Un mec avec TV dans son pseudo qui dit qu'il a rien à foutre. DJ Mars Qui envoie 10 sub-gifts par contre en plein. jeu MW. Merci la peine Merci beaucoup On est en train de regarder un détraqué. Mais non chat Ok. Le Major Hassan Ziani. Non Encore Hassan Ziani Celui-là, je le déteste, décidément. Je suis connecté à un drone de surveillance. J'ai un visuel. Des migrants traversent la rivière. Des cartes sont prêtes à agir. Ok, il y a des migrants qui traversent la, la rivière, chat. Ils doivent déplacer Hassan. Voici. Où en est le FBI ils descendent dans une heure. T'as vu Mapzuel well C'est vrai Attendez. On cherche. On cherche Maxwell, chat. Les migrants ne sont qu'une diversion. La cible est en mouvement. Ils ont probablement traversé la rivière en bateau. Trouvons-le. Bonne idée. Comptez sur nous, Watcher. On, on va le fumer s'il y a besoin. Laissez pas Hassan passer la frontière. Bien sûr, Terminé. Si Il y a peut-être ou... Sky dans la brousse. C'est vrai Alors évitons que ça se produise. On a quoi là MP5 Ça va, ça va, ça va. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Merci beaucoup encore DJ Mars pour les 10 sub gifts, mec. Hein. J'ai envie de te voir kiffer, mon show. Je kiffe, Mars. Je kiffe, gros. Il y a, il y a sûrement Skyros dans les hautes. Dans, dans les hauts serbes en train de chier, les gars. Oh j'entends plein de monde là dans les buissons. Tiens toi prêt. Cartel de la Salmas qui travaille avec les Mais je peux pas tirer, j'ai pas d'arme Y'a un mec devant. Non mais DJ Mars Les gars, envoyez-lui plein de l'amour, s'il vous plaît. Je compte 4 ennemis. Éteins la lampe torche. J'ai un visuel sur Hassan. rond du mur. Éteins ta la lampe torche, sinon ils vont nous tomber dessus. Merde, il est passé de l'autre côté. On ne peut pas le perdre. On va devoir attaquer. Toma la escalera. Et je, je, je peux pas avoir une arme? Putain, mais l'arme elle pop maintenant, mes couilles! Bon. Re, heureusement que j'ai des, ré, des réflexes! Mais t'imagines, heureusement que j'ai des réflexes! L'arme elle a popé que maintenant! Merci, DJ Mars! Alt! D'accord! Comment c'est beau! Comment c'est bien fait! Wouah Comment. Je me casse le crâne, c'est trop bien fait C'est un truc de ouf On part à sa recherche. Allez. Vas-y, ok Hichem, on est parti mon frérot. Merci DJ Mars pour les 25 subgifts gros. C'est quoi ce bruit que de merde La côte est mort, le David, le Joe! On arrive! Oh, je te préviens, je vais flinguer tes chiens, gros. Il y a dehors. Le cartel va l'escorter jusqu'à la planque en ville. Il faut qu'on la trouve. Reçu. Hassan a plus d'amis que nous ici. Reste sur tes gardes gringo allez par ici je vais j'avance en calmez les civils Dans le coin. Je la vois. Il mais y'a une couille là non Oh c'est le bordel. Ouvre. Je te couvre. Vas-y, vas-y, vas-y monte Lapin. Place-toi devant la porte. On est chez des pauvres innocents et on n'a rien à y faire. Je me centrer Laisse-moi passer pour lui. Force spéciale Chambre dégagée, on avance. Innocent de mes couilles, va sale bâtard. Quoi Les pertes civiles sont intolérables Ils me menacent avec une batte de baseball Force spéciale Force spéciale Lâchez votre arme Allez vous faire foutre Bon, maintenant, vous allez reculer. Les hommes qui sont passés par ici, ils sont partis où par où Je vais buter ta femme Devant toi ah, Je déconne, je déconne. Je déconne pas J'aurais pu le faire. Hein. Non, je déconne. Watcher. Allez, on se casse. La politique... Putain, y'a des embrouilles chat de ouf là Ah uh, DJ Mars t'a pété les. Le... Je crois que j'ai eu le... le conducteur et le T'es <tousse> à terre frérot La voie est libre. <rire> <rire> le airshot... Le airshot tête. <rire> On peut continuer Merci DJ Mars encore hein. poulet, Merci beaucoup Ok Ok ok Vas-y on va rentrer là-dedans les mecs Je vais buter ton gosse Non je déconne Fils de pute va Arrête Tu l'as fumé Merde Ouais. Ouais. Mais ouais. tu ouais. l'as ouais. fumé ouais. T'as fumé sa meuf ou pas Bien. Bien. Attends du coup c'était peut-être ouais. pas sa meuf ouais. ah. Et Eh ah. ben Portal On doit les tuer là eux Lever ce malentendu. Ah non c'est un dingueux. Monsieur Lagent Monsieur Lagent Mais putain, on est en Amérique, on est où Faites ce que je vous dis si vous voulez pas. Avancez vers moi Je veux voir vos mains au-dessus de la tête Je vous préviens, j'hésiterai pas à tirer ouais. Faites ce que je vous dis ou je tire vous êtes sourds Approchez et gardez oh les en mains. Plait, en ou vous allez le rechercher. Colonel Alejandro Madras, force spéciale, on traque un terroriste. Gomez, attends. C'est les gars de la Zouel. Désolé, je vous avais pris pour des... Les gars, vous savez quand j'ai raté sa tête, je voulais changer d'arme et me faire les quatre. <rire> Mais on s'est pris une roquette. Merci Mars encore. Putain. Les gars, on remonte à 20 000 subs. Ce soir. Il se passe quoi là Oh merde Triple les policiers. Euh... Dans les il n'y a pas de vainqueur. Putain, enfin, j'ai pas eu le temps de dire la jolie phrase. Benny sur la gauche. Attends qu'ils approchent. Ah voilà, je savais qu'il y avait une. Mais attends, mais je vais crever ici. Non mais. Non mais... Attends, Quoi Je suis censé. Je suis censé faire quoi C'est quoi l'objectif Je récupère une arme. Ok, j'ai une arme. J'attends qu'ils approchent. Ok, j'attends qu'ils approchent. D'accord, cool Cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, Je vais me, le, je vais me lever, je vais prendre mon flingue. Attends. Putain, je vois que dalle Vas-y, à ton tour, à ton tour, prends le relais, c'est pas le bâtard. Hein. Je l'en tire 4, gros. Je l'en tire 4, il me met une tête. Entrez dans la planque. Attends, je, je glisse. Je prends la calache. Alors, les gars Mais merde Mais cover repet je viens de m'en faire 6 Ok, Je, je refais oh, le même le temps. Attends, ok. Ok. Ça, va, les gars? Bon. S'il te plaît, pas de roquettes, pas de trucs bizarres. Va voir à l'intérieur. Voilà. couvrir les accès. <rire> C'est la calache a parlé les gars Oh une M16 Oh incroyable Putain bordel de merde Arme à rafale Je l'ai eu Sale le chien va Fais-moi ça Mais salope! Elle s'est penchée pour ramasser l'arme, mais après elle la ramasse pas, c'est une innocente! Je. Oh putain! Laissez-moi rentrer. Oh frérot, par contre les flashs elles rigolent pas sur le jeu là. Si elles sont comme ça en vrai. Oh et. Alors On est mort <rire> le one tap que t'as pris Tu passes Voyons ce qu'il s'y cache. Oui, Casse-toi va. Je prends l'étage ou pas Je passe au premier étage. J'approche de la dernière porte qu'est-ce que tu fais dans la baignoire oui, C'est pas sérieux, quand même. Non, mais DJ Mars, t'as pété les plombs. Merci beaucoup, mec. Encore. Putain, pour les 10 sub Non, mais c'est trop bien, les gars. Je me régale. Hein. J'espère... Vous passez un bon moment, chat Ça vous dérange pas que je tue beaucoup d'otages J'aime vraiment beaucoup buter les otages. Genre, depuis tout le temps, sur tous les jeux. J'ai jamais su m'en passer. Vous savez qui je suis terroriste, connard. Un soldat. Et je suis là pour me battre. <rire> non. Laissez-le brûler. Comme Gorbrani. Oh Y'a l'alarme incendie Faut sortir Merde, viens Quelle est la situation <rire> On tue tout le monde Fais-toi plaisir avec les civils, là hein. Wow, c'est bien une phrase de russe ça. Merci Johan pour les 5 sub gifts. Merci beaucoup. Quelque chose traverse l'Atlantique. Un navire. Il transporte quelque chose. Là les gars. Oh, je pensais que les carottes elles étaient cuites et en fait non.